Salut Youtube, on va à Zurich. Intro. Si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Youtube donc on est arrivé à Zurich en Suisse et je vais vous faire profiter un petit peu de la balade Alors, je profite de mon déplacement à Zurich pour vous montrer comment on peut développer des photos, même des RAW, sur Lightroom CC sur iPad. C'est assez simple. Vu que je suis en déplacement, je n'ai pas d'ordinateur portable pour développer mes photos. Et donc, par conséquent, j'utilise directement l'iPad. Je vous montre directement, en live, ce que ça peut faire. Nous voilà dans l'iPad. Donc, je suis directement dans Lightroom CC, dans lequel j'ai pris le soin de créer un album et d'importer des RAW directement dans euh, Lightroom CC. Donc vous pouvez voir qu'il s'agit bien de RAW puisqu'ils ont la petite euh, étiquette RAW sur le fichier. Donc c'est très simple. On va commencer directement par la première photo, celle-ci. Donc c'est une photo qui a été prise avec la formidable Marie Gripon, qui est une super modèle. Je vous mettrai le lien vers son book directement dans les commentaires si ça vous intéresse. Alors tout d'abord, vous voyez sur la partie droite de l'image que vous avez un certain nombre de paramètres lumière couleur effet détail géométrie optique donc on va commencer tout d'abord par la lumière avant tout je vais juste faire quelque chose de rapide au niveau des couleurs puisque je vais me mettre en noir et blanc puisque comme je vous l'expliquais je shoot exclusivement en noir et blanc ce sera le sujet de la prochaine vidéo donc maintenant pour la partie lumière vous pouvez voir que Simplement passer la photo en noir et blanc, ça donne quelque chose de grisouille. Et je pense que vous avez pu le voir sur les différentes photos que je peux faire. Mais noirs et blancs sont souvent très contrastés avec des noirs très noirs et des blancs très blancs. Donc pour commencer, je vais déjà augmenter un petit peu l'exposition de la photo. Autour de 85. Allez, on va pousser un petit peu plus. 93, voilà. Ensuite, j'aime bien les photos très contrastées. Donc c'est assez intuitif. Du coup, je vais monter les contrastes. Hop. Voilà. Assez contrasté. On va se mettre autour des 40. Voilà, Je vais baisser un petit peu les hautes lumières pour compenser l'exposition. Le, Mais très très peu. Voilà. Moins 3, moins 4, c'est pas mal. Et descendre un petit peu les ombres pour avoir des choses un petit peu plus sombres. Vous voyez que si je monte, on a des choses très claires. Ça va dégager l'arrière-plan. J'ai pas du tout envie de ça. Donc au contraire, je vais descendre. Et je vais descendre vraiment les ombres autour de moins 70. Voilà. Je vais réaugmenter un petit peu les blancs. Hop. Pas trop, plus 20, 2, ouais, c'est pas mal. Et augmenter un petit peu mes noirs. Le fait d'augmenter les noirs, vous voyez que ça éclaircit la photo. A contrario, les baisser, euh, pas vraiment très assombrir. Voilà. Je vais pouvoir passer au niveau des couleurs. Alors, les couleurs, c'est très simple. Je vais toucher strictement à rien. L'idée était juste de passer en noir et blanc. Non, au niveau des effets, je vais augmenter la clarté pour gagner en netteté et gagner en, en, en micro détail Alors, Un petit peu moins parce que c'est un petit peu violent. Mettre un petit peu de vignette parce que j'aime bien avoir le sujet centré. Alors, avec parcimonie, la vignette, hein. parce que c'est toujours un petit peu, euh, ça devient vite too much. Au niveau des détails, je vais augmenter légèrement, mais très très peu et mettre le masquage. Je veux que ce soit essentiellement sur les yeux, des choses comme ça. c'est pas mal. Donc pour voir ce que vous avez fait au niveau du masquage, il vous suffit d'appuyer sur le curseur, d'appuyer sur la photo avec votre doigt et vous voyez voilà, ce que vous êtes en train de faire. Donc ce qui est blanc, c'est là où vous avez conservé la netteté. Voilà pour la partie de développement de l'image, on est pas mal. Donc, je vais modifier maintenant la photo pour corriger les petits détails, directement dans Photoshop. Voilà, et donc là, hop, on va zoomer. Et donc là, je peux corriger. Donc, je peux augmenter et baisser la dureté. Augmenter et baisser la taille. Et là, hop, voilà, on va corriger défaut de peau là voilà. un petit... ici. on va venir lisser un petit peu cette ombre qui est un petit peu dure là Regardons un petit peu ce que ça donne on peut voir que l'ombre est pas terrible terrible on va la corriger à nouveau avec le tampon de duplication et venir corriger après les ombres pour que ça se fasse Et vous pouvez voir que tout de suite, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ici, c'est toujours pas terrible. On va venir corriger au tampon de duplication. Donc là, on procède plutôt par petites touches voilà, pour corriger délicatement, pour pas que ça se voit trop. Voilà. Hop, on va enlever ici. Défaut de peau. Et là, j'ai une ombre un petit peu euh, disgracieuse sous l'œil gauche. Donc, je vais venir juste essayer d'éclaircir un petit peu très délicatement. atténuer légèrement cette ombre, de sorte que ça se voit un petit peu moins. Et voilà, vous avez une photo qui est développée directement avec l'iPad. Retour à Paris, quelques petites précisions sur ce développement sur iPad. Première chose à savoir, j'utilise un iPad Pro dernière génération avec un Apple Pencil. Forcément, ça aide en termes de réactivité et de réponse de l'appareil puisqu'un iPad Pro est quand même quelque chose d'assez puissant qui permet un traitement des RAW. Là où un iPad classique, je pense, risquerait d'avoir du mal. J'ai jamais fait le test. Si vous avez fait le test, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo pour nous dire ce que ça donne. Pour tout ce qui va être retouche de précision, honnêtement, je ne vous recommande pas l'iPad. Ça va permettre de dépanner dans pas mal de circonstances pour des photos que vous faites au pied levé, pour des choses comme ça. Dès lors que vous allez avoir de la retouche un petit peu fine, des choses un petit peu chiadé à faire, honnêtement, euh, c'est n'est pas le meilleur outil pour pouvoir développer. Néanmoins, quand vous êtes en déplacement pour faire des développements rapides, c'est quelque chose qui peut aider. Forcément, si vous avez beaucoup de retouches de peau, de choses comme ça à faire, ça va être un petit peu la galère. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous rappelle que vous pouvez avoir 10 presets Lightroom noir et blanc. En vous abonnant à la newsletter du site sur iconica.fr, vous avez l'adresse en bas qui s'affiche et dans les commentaires de la vidéo. Enfin si vous voulez voir un petit peu mon travail en noir et blanc, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram iconica94. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite.